Un parcours de fraction. Tim doit parcourir 80 km. Le premier jour, il parcourt les 2 cinquièmes de cette distance. Quelle distance a-t-il parcouru le premier jour 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, de 80 km. 80 divisé par 5 pour trouver un cinquième, multiplié par 2, 2 cinquièmes, ça nous donne... 16 fois 2, 32 km. Bien. Quelle proportion lui reste-t-il à parcourir à la fin du premier jour La proportion, c'est qu'il faut soustraire de 80 km. On va soustraire les 32. Ou bien de 1, on va soustraire 2 cinquièmes. La proportion, c'est de 3 cinquièmes. Je répète. À la fin du premier jour, Tim... Il lui reste encore 3 cinquièmes du parcours, parce qu'il a déjà parcouru 2 cinquièmes. Autrement dit, il lui reste 45 km. Pardon, 48. Alors, le deuxième jour, il parcourt la moitié de la distance restante. La moitié de la distance restante, la moitié de la distance restante. C'était 48 divisé par 2. Il parcourt 24 km. Autrement dit, quelle proportion ben, Il restait 3 cinquièmes. Et la moitié de 3 cinquièmes, c'est 3 dixièmes, comme vous pouvez très bien constater en divisant 3 cinquièmes par deux. Alors, quelle distance lui reste-t-il à parcourir au début du troisième jour ben, C'est facile. De 80, on soustrait les 32 du premier jour, les 24 de la deuxième jour, et il nous reste 24 km. Alors, Tim, vraiment très grand sportif